Salut, petit ornial. Es-tu prêt à vivre une aventure incroyable dans les Rocheuses canadiennes? Oui? On y va! Mini-yoga! Mini-yoga! Wow! Regarde derrière moi. On est dans les Rocheuses canadiennes. On peut entendre mon écho se réverbérer dans les montagnes autour. Regarde, il y a plein d'arbres dans les montagnes. Respire avec moi l'air frais des sapins. On inspire. On expire. Oh! L'air est frais. On devrait se réchauffer en gigotant nos orteils. Nos genoux. Nos hanches. Et nos épaules. <rire> hey, mais ça me donne une idée. Profitons-en pour faire nos échauffements. On va se réchauffer de la tête aux pieds en commençant par notre cou. On va regarder nos orteils, notre épaule, le ciel et l'autre épaule. Encore. Nos orteils, notre épaule, le ciel et l'autre épaule orteil, épaule, ciel, autre épaule. Maintenant, de l'autre côté. Orteil, autre épaule, ciel, épaule. Orteil, autre épaule, ciel, épaule. Orteil, autre épaule, ciel, épaule. Maintenant, on hausse les épaules et on les relâche. En haut en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Là, on fait des cercles vers l'avant avec nos épaules. Cinq fois. Un, deux, trois, quatre, cinq. Maintenant, vers l'arrière. Un, deux, trois, quatre, cinq. Maintenant, imagine que tes doigts sont des petites roches qui descendent tout le long des rocheuses canadiennes, tout le long de la falaise. On monte sur la pointe des pieds et on descend tranquillement en se balançant. En haut et on descend un peu plus vite. En haut et on descend plus vite. En haut, on descend plus vite. En haut, on descend plus vite. Maintenant, c'est le temps de mon défi. Tu peux faire comme moi. Ou faire comme ça. On va mettre notre genou contre notre corps en restant en équilibre sur un pied. Et on va tourner notre cheville vers l'extérieur cinq fois. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq fois vers l'intérieur. Un, deux, trois, quatre, cinq. On change de pied. On met le genou contre notre corps et on tourne vers l'extérieur cinq fois. 1, 2, 3, 4, 5 et vers l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et on dépose notre pied. Et pour terminer, pour secouer tout notre corps, on fait aller nos bras d'un côté vers l'autre. Oh. Ah. Savais-tu que la respiration est très importante en yoga? Fais comme moi. Imagine que ton ventre est un ballon que tu vas gonfler lorsque tu inspires et dégonfler lorsque tu expires en faisant le son d'un ballon qui dégonfle. Fais-le avec moi trois fois. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Une dernière fois. On inspire. On expire. Bravo. Et n'oublie pas de bien respirer tout au long de l'aventure. Oui. Bien. Eh bien <rire> C'est bon. Hey, est-ce que tu vois le petit suif sur le tronc d'arbre, là-bas? Oui. On dirait qu'il nous invite à partir à l'aventure. Est-ce qu'on y va? Oui! Allons-y. Va te passer sur ton matelas. <rire> J'ai hâte. Oui. Jude, est-ce que tu entends ça? Oui. Mais oui. C'est l'appel de l'orignal. Est-ce que tu sais à quoi ça ressemble un une orignale? Oui. Ça ressemble à un gros animal brun qui a de longues pattes et des bois sur la tête qu'on appelle un panache. C'est ça, c'est un panache. Eh hey, mais ça me donne une idée. Et si on se transformait en orignal Oui ah, Oui Fais comme moi. Écarte tes pieds, prends une grande inspiration. On active nos doigts magiques et on se transforme en orignal. Nos bras deviennent tout poilus, nos mains deviennent des sabots, et on se met à quatre pattes. Et oh, oh, on fait le bruit de l'orignal. Mmh. Mmh. Je t'entends plus fort. Oh. C'est ça. Mmh. Uh. Oh. Et on chante la chanson des orignaux. L'orignal a un panache. C'est le roi de la forêt. Il bouge la tête quand il marche. On imite ce qu'il fait. Vers la droite. Vers la gauche. Vers le bas. Vers le haut. Encore. L'orignal a un panache. C'est le roi de la forêt. Il bouge la tête quand il marche. On imite ce qu'il fait vers la droite, vers la gauche, vers le bas, vers le la... haut! Oh! Oh! oh! Regarde! Il y a une carte de prix entre deux branches d'arbre. Est-ce qu'on essaie de la faire tomber? Oui! Fais comme moi, ou fais comme ça. On se met sur les genoux, on enfonce notre panache dans la terre et on lève nos fesses en l'air. On inspire et on pousse avec notre tête vers l'avant contre l'arbre. Et on recommence. À genoux, à genoux, on met notre panache dans la terre. On lève les fesses en l'air. On inspire et on pousse contre l'arbre. Une dernière fois. Sur les genoux, on enfonce le panache. On lève les fesses. On inspire et on pousse de toutes nos forces. Oh, oh, la carte, elle tombe, elle tombe. Oh, oh, oh, on l'attrape. Eh bien, c'est une carte au trésor. Oh, oh, et il y a un message d'écrit. Je vais le lire. Hmm. «Venez me rejoindre au pied de la montagne, près de la chute d'eau. Je vous offrirai un trésor, oh, oh, signé Madame M. » Madame M? Oui, oui. Madame M, comme c'est étrange. Ouh, hey, l'hiver approche. Oh! Oh. On devrait partir à la recherche du trésor avant que l'hiver arrive. Mais où est-ce qu'on doit aller en premier La chute d'eau. Oh oui, à la chute d'eau, t'as bien raison. Oh. Bonjour. Mais mais ça vient d'où ça Je sais pas. C'est moi, Christian le Castor. Le Castor. Jude, à quoi ça ressemble, le castor? Le castor a une queue plate avec des dents qui ressemblent à des carrés avec de la peau brune. Oui, tu as bien raison, Jude. C'est bien moi. Je m'appelle Christian Le Castor et j'ai besoin de votre aide. Vous voyez le tronc d'arbre juste là? J'en aurais besoin pour faire mon, mon barrage. Pourriez-vous le pousser dans l'eau? Ben oui, on va pouvoir l'aider. Allez, Jude, on pousse le tronc d'arbre vers la rivière. Oh! Oh, tu vois comme le tronc d'arbre roule? Émitons le tronc d'arbre. Fais comme moi ou fais comme ça. On se met sur notre dos. On lève les bras au-dessus de notre tête. On lève les pieds et les mains et on garde la position pendant cinq secondes. Un, deux, deux trois, quatre, quatre cinq. cinq. On tourne de ce côté et de l'autre et on relâche. On inspire. Et on expire. Oui, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. On tourne de ce côté et de l'autre côté. Et on relâche. On inspire. Et on expire. On recommence une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5 cinq, et on relâche. On tourne de ce côté et de l'autre, et on inspire et on expire. Et hop, on pousse le tronc d'arbre une dernière fois jusque dans la rivière. Merci beaucoup. Allez, embarquez sur le tronc d'arbre. On va l'utiliser comme un canot. Oh, C'est une bonne idée. Allez, Jeune, on enjambe le tronc d'arbre, on s'assoit sur nos fesses, on lève les jambes et on va ramer cinq fois de chaque côté. Compte avec moi. Un, un, un, un deux, deux, trois, deux trois, trois, trois, quatre, quatre, quatre, quatre cinq. cinq. Et oh, le courant de la rivière est très fort. Oh, on tombe à N'ayez pas peur! Mon barrage est tout droit devant! On va foncer dedans! Oh. Oh, vous aviez raison! On est foncé dedans! Oh. Oh. Merci de nous avoir sauvés! De rien, et surtout, merci à vous, car j'ai maintenant un tronc d'arbre pour mon barrage! À la prochaine! À la prochaine! Oh. On saute en bas du barrage sur la terre ferme. Oh. Est-ce que tu as mal, Jude? Oui. Oui, oh. je crois qu'en s'étirant, on va mieux aller. Et on s'assoit sur nos fesses. Oh. Oh. Oh. Et on met nos jambes bien droites devant nous. On met une jambe par-dessus l'autre. On garde notre dos bien droit. On utilise notre panache d'ornial et on tourne de l'autre côté. Et on prend deux grandes respirations. On inspire. On expire, on inspire, on expire, on revient vers l'avant et on change de jambe, on lève notre panache, on tourne de ce côté et on inspire, et on expire, on garde le dos bien droit, on inspire, et on expire, hey, je me sens mieux. Toi, Jude? Oui, on va regarder notre carte au trésor. Hum, selon la carte de Madame M., on est au pied de la montagne. Oui, juste après la chute d'eau. Ce qui veut dire qu'on est tout près. Oh, on chante notre chanson des orignaux. L'orignal a un panache, c'est le roi de la forêt. Il bouge la tête quand il marche.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 Vers le haut! Oh! Oh! Oh! Il y a des flocons de neige qui tombent! Et au pied de la montagne, il y a... Une... Grotte! Oui, une grotte! Oh! Il commence à faire froid. Moi, j'ai pas froid parce que j'ai de la fourrure. Oh, oui, t'as de la fourrure? Mais moi, je commence à avoir froid. On va rentrer, car il faut que je me réchauffe, d'accord? Oh, on rentre dans la grotte. Qui va là euh, Je suis un orignal et ça c'est mon ami Jude. On a trouvé votre carte au trésor. Ah, oh, je comprends. Je m'appelle Madeleine Mouflon. Madeleine, Madeleine Mouflon. Madame M! M. T'as bien raison! Oh, est-ce que tu sais à quoi ça ressemble, le mouflon? Oui, ça veut qu'une grosse corne. Des grosses cornes. Avec des sabots et il vit dans les rocheuses. Oh, exactement. Puisque vous avez trouvé mon trésor et ma cachette, je vais vous donner un trésor, mais mais tout d'abord vous devrez relever mon défi, le défi du mouflon avion. Mouflon avion. avion. Allez, on imite Madeleine mouflon. On lève une jambe devant nous. On ouvre grand nos bras comme un avion. Et on se penche vers l'avant en étirant notre jambe. Et on garde la position pendant 5 secondes. Oh, C'est pas facile. 1, 2, 3, 4, 5, On a réussi de l'autre côté maintenant. On lève l'autre jambe. On ouvre nos bras comme un avion. Et on se penche vers l'avant. Et on garde la position pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Jude, on a réussi. <rire> <Woo -hoo, youpi! rire> Bravo, vous avez réussi. Un bon défi tu tue avion Le trésor, le trésor, le trésor, le trésor. Le trésor, le trésor, le trésor! Oui, oui, oui. Et voici mon trésor. Il va vous aider à vous garder au chaud lors des durs hivers des rocheuses canadiennes. Un chandail que j'ai tricoté avec ma laine de mouflon. Wow! wow. Merci beaucoup, Madeleine Mouflon. C'est très gentil. De rien. À bientôt. À, à la prochaine. Oh! On a un chandail. Et on va chanter notre chanson.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 Il bouge la tête quand il marche. On imite ce qu'il fait. Vers la droite. Vers la gauche. Vers le bas. Vers le haut. Hey. On peut mettre notre chandail maintenant. On en fait notre chandail. Oh. On est tellement bien au chaud. Oh. on va en profiter pour se réchauffer en petite boule par terre. Fais comme moi. Fait comme ça. On se met sur notre dos et on fait un câlin à nos genoux. Et on inspire, on expire. On inspire. On inspire. On expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire ce qu'on est bien. Allez, de retour sur les fesses, mon petit ornial. Les jambes entrecroisées. Et oui, c'est déjà la fin de notre aventure. On s'est bien amusé, hein? Maintenant, on ferme les yeux et on en profite pour se féliciter pour notre beau travail. Wow! Aujourd'hui, on a été très observateurs. Tout d'abord, on a trouvé une carte au trésor. Ensuite, on a aidé Christian Castor à bâtir son barrage avec un tronc d'arbre. Et finalement, on a trouvé le trésor de madeleine mouflon. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Et on ouvre les yeux. On ouvre grand nos bras. On active nos doigts magiques. On se fait un câlin. Et à trois, on va se dire merci. Un, deux, trois. Merci. Si toi aussi as des amis autour de toi, tu peux leur dire merci. Merci, Jude. Merci, Christopher. Et merci à toi. Merci. Merci. Je m'appelle Christopher.